Ah donc j'ai déjà commencé à arracher les, les pieds qui se trouvaient dans mon premier bac et euh, voilà ce que j'ai réussi à obtenir vraiment, euh, c'est vraiment faible c'est vraiment pas grand chose sur trois pieds j'ai obtenu ça donc je vais enlever le, le paillage là on en a quelques unes il suffit de les récolter peut-être celle-ci qui est vraiment minuscule mais c'était un essai hein, sur euh, j'en avais fait euh, l'année dernière en fait avec des des cacahuètes bio ça avait bien marché donc sur celle ci bah, on en a quand même quelques unes hein, c'est pas énorme mais je pense qu'avec la sécheresse euh, ça a contribué à, à minimiser les récoltes mais on a quelques cacahuètes, donc c'est toujours marrant de, de récupérer ça. Je vais voir s'il y a quelque chose là-dedans, mais ça paraît vraiment très petit. C'est vraiment minime. Je ne sais même pas si je vais récupérer en fait euh, ce que j'ai euh, planté pour obtenir ça. Donc Je referai un essai l'année prochaine, mais avec des... Avec des cacahuètes bio, parce que là euh, je suis pas sûr que ça donne vraiment grand chose. Sur celui-ci, il euh, n'y a absolument rien. Mais je suis assez déçu du résultat. Là, rien non plus, c'est vraiment minuscule. Là, on en a quelques-unes. C'est vraiment peanuts. Tout ce qu'il y de le dire. peut pas toujours réussir. Il faut essayer pour pour voir si, euh, si ça fonctionne. Mais euh, il voilà. voilà, y en a certaines qui sont un petit peu un petit peu plus belles. Mais bon, c'est pas non plus euh, génial. Quoi. Là, il n'y a absolument rien. Ah, là, il y en a un peu plus. Voilà. On voit bien qu'elles sont attachées. Donc là aussi on en a encore. Voilà, donc ça c'était le dernier pied. Voilà. Donc comme vous voyez, la récolte est vraiment très maigre. Donc là, euh, ben je vais enlever tout le paillage, euh, toutes les, les pieds de, de cacahuètes là, que je vais mettre sous mon abri à composter. Euh, et donc je vais préparer la terre, je vais l'aérer la, un petit peu pour semer mon engrais vert. Et je vais aussi ramasser les tomates qui sont tombées là. Donc euh, voilà. Et je vais enlever euh, ben les, pieds de pois, les pieds de piment euh, qui ne donneront plus rien de toute façon donc euh, voilà